Dieu est si bon, il est bon Dieu, est si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 Car nul n'est comme toi, oh Seigneur, je veux te louer. Que ton Saint-Nom soit glorifié, que tu sois exalté encore ce soir et adoré de tout le cœur, mon Sauveur, parce que tu en es digne, mon Père. Merci vraiment pour ce que tu as fait pour nous encore ce soir. Mon Dieu, tu nous as vraiment bénis, Père. Merci pour tous ces chants et les cantiques que nous avons entendus chanter. Seigneur Jésus, tu es vraiment présent. Louons à toi, que ton nom soit béni pour. Seigneur, c'est le moment que tu nous donnes encore de pouvoir nous tenir dans ta présence et dans ta maison à toi, mon Sauveur bien-aimé. Merci, Père Saint-Dieu, parce que c'est toi qui inspire les chants et les cantiques, mon roi. C'est toi qui touche encore le cœur. Merci pour nos sœurs, Merci pour nos enfants, Père Saint-Dieu. Merci encore pour tout ce que tu fais, Seigneur. Oh, que ton nom soit béni. Ces chants et les cantiques ont été chantés de tout leur cœur, mon roi. Seigneur, nous voulons vraiment te donner la gloire qui t'est due, que tu puisses être placé à ta place à toi, Père, que tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus, nous puissions te le rendre, Père Saint Dieu. Seigneur, accorde-nous vraiment la grâce, mon Roi. Que nous puissions vraiment te servir avec un cœur pur, un cœur sincère, avec un amour vrai. Mon Dieu, tu mérites le meilleur de chacun de nous, mon Roi. Nous nous approchons de ton trône de grâce, mon Sauveur, parce que nous savons vraiment, avec sincérité, qu'en dehors de toi, il n'y a rien de bon, Père, Dieu. Ce n'est pas des formules, mon Père. Nous nous vraiment avec la prière sincère, la reconnaissance auprès de toi, que nous avons vraiment, alors vraiment besoin de toi, mon Seigneur. C'est vraiment pas une, des paroles comme cela en l'air, mon Seigneur. Nous en avons vraiment besoin. Ces jours, nous voulons vraiment t'avoir, Père Saint dieu Nous cherchons ta face, mon Roi. Nous te désirons encore davantage, mon Roi. Viens-nous en aide, mon béné Seigneur. Viens à notre secours, au notre Dieu. Parce que nous sommes ton peuple à toi, mon béné-mé, pas sommes rassemblés pour pouvoir réellement s'adresser aussi à toi. Parce que nous nous avons trouvé que tu es vraiment bon, mon sauveur. Il n'y a pas de meilleur que toi, mon béni Seigneur Jésus. Nous avons pu, Père du Bissan, Dieu, aller à gauche et à droite, Père du Bissan, mais toujours nous avons été déçus, mon roi. Mais quand nous sommes revenus à toi, quand toi tu nous as ramenés à toi, Seigneur, nous avons vraiment trouvé le repos, le véritable Père du Bissan, Dieu. Les hommes ont essayé de nous consoler, Père du Bissan, nous parler, Père du Bissan, Dieu, pour nous apaiser, mon béni Père du Bissan. Mais celle ta parole à toi nous apaise, mon roi. Cette compassion à toi, mon béni Père, saint oh Dieu. Toi, tu sais parler à nos cœurs, mon sauveur. Toi, tu sais comment nous parler, Seigneur. Tu sais comment nous ramener aussi, mon mes Père, au oh Dieu. Louange et honneur à toi. Nous étions errants comme des brebis. certainement c'est vrai. Nous savons pas tellement bien comment avancer, Seigneur. Mais quand tu es venu, Père, notre vie a changé. C'est pourquoi nous approchons de toi, mon sauveur, pour t'implorer vraiment la grâce, le soutien, le secours. Fais de nous ce que toi tu veux Seigneur, tu es vraiment le divin potier mon sauveur, le maître béni Seigneur Jésus, l'architecte parfait Seigneur, c'est toi qui sais faire ce qu'il va pouvoir faire Seigneur, nous avons manqué béni Père au Dieu, mais nous savons pas au que c'est toi qui nous a toujours amené Père, à ce que nous puissions voir les choses de la manière que tu veux que nous voyions. nous approchons de toi avec assurance, ce soir nous te disons merci, sois donc béni Père oh Dieu, prépare nos cœurs, dispose nos âmes, nous revenons à toi, comme un seul homme, béni, Père avec vraiment nos cœurs. Oh, Père Tibissant, en tout entier, mon béni, Père Saint-Dieu, redonner à toi, mon béni, Père Dieu. Nous voulons chercher ta face. Nous voulons vraiment, Père Saint-Dieu, te trouver, Seigneur, parce que tu as dit si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai donc trouver par vous, Seigneur. Tu connais, Père Dieu, nos besoins. Tu connais, Père aussi, nos désirs. Tu vois aussi, Père Tibissant, parmi ton peuple, mon roi. Oh, Dieu, la détresse, Père Saint-Dieu, la soif encore davantage, mon roi. Nous en avons besoin, Père sans Dieu. Nous avons besoin d'être étanchés par toi, mon Père sans Dieu. Il n'y a que toi seul, mon bénéfice, sans Dieu, dont notre cœur a besoin. Nous n'avons pas besoin de richesses, nous n'avons pas besoin de l'argent, nous n'avons pas besoin de maison, nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit. Nous avons seulement besoin de toi, Jésus le Christ, mon roi. Oh, tu es tout pour nous, mon bénémoine, Père de Quand, Père Bisson, nos frères se seront chantés, tu as toujours été fidèle, mon roi. Et dans tout, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, nous nous accrochons à toi parce que nous savons qui tu es, Seigneur. Nous ne sommes pas trompés, mon Père Saint-Dieu. Nous sommes vraiment au bon endroit. Et nous savons que c'est toi qui sais répondre à nos prières, mon bénémoine, Père Tubissant. Nous frappons à la porte, mon Père dieu À la tienne, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Pour que toi tu puisses vraiment ouvrir, Père. Nous te demandons grâce, mon roi. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour ta bonté, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Merci pour ton secours que tu ne cesses de pouvoir nous apporter encore chaque jour, à chaque instant, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Même quand nous voyons pas, mon bénémoine, Père Tibissant, nous réalisons, Père Saint-Dieu, après que c'est toi qui nous a accordé la grâce d'échapper à tel accident, d'échapper à telle chose, Père Saint Dieu. Alors que nous étions, Père Saint-Dieu, dans cette ligne où tous les autres étaient là, Père Saint-Dieu, eux n'ont pas pu passer, mais nous avons pu passer. Seigneur, merci encore. Tu es vraiment un secours, mon roi qui ne manque jamais dans la détresse, mon bénémoine, Père Tibissant. Un secours, mon roi, qui n'arrive jamais en retard, mon bénémoine, Père Tibissant, Dieu. Oh, gloire à toi, mon bénémoine, Père Tibissant, Dieu. Merci parce que tu es vraiment vivant, Seigneur. Nous savons que tu es toujours le Dieu, qui nous guide encore davantage, mon roi. Parce que tu es toujours le Dieu, qui est toujours fidèle à ta parole. Tu l'as dit dans ta parole à toi, Père sens, que, oh, Dieu Tibissant, tu nous conduiras, tu seras avec nous, Père Dieu, jusqu'à la fin des temps. Nous te prions, mon bénémoine, Père Tibissant. C'est vraiment les temps, mon de Père Tibissant, Dieu où nous voulons vraiment revenir à toi de tout notre corps et du fin fond de notre âme, et de mes Père dieu parce que c'est cela notre désir encore. Et dans ce jour, Père Saint-Dieu, nous voulons plier nos genoux devant toi. Bénis ton peuple, mon roi. Il n'a que toi comme Dieu. Il n'a que toi comme Seigneur. Il n'a que toi comme Maître Père Tribissant. Seigneur Jésus, il n'a pas besoin d'autre Dieu si ce n'est que toi, mon sauveur. Tu nous as accordé la grâce de voir te connaître, Père. C'est pour ça que nous, nous approchons de toi. Oh Dieu, tu es le Dieu qui entend nos prières qui aussi exauce mon sauveur. Et nous croyons vraiment que toutes les requêtes que nous t'apportons, Seigneur, nous en avons l'assurance, mon bénéfice Bisson, pour nos frères et pour nos sœurs qui traversent des moments tellement difficiles, Seigneur Jésus. Pour ton peuple, mon roi, ça nous sommes certains que tu es le Dieu qui entend, mon bénéfice qui aussi va agir, mon Seigneur Jésus. Oh Dieu, nous n'avons pas frappé une porte étrangère, Seigneur. Nous savons où nous frappons, Seigneur. Nous savons vers qui nous adressons, mon bénéfice Pâtivisson. Oh, nous ne sommes pas égarés. Nous savons où nous sommes, Seigneur Jésus. Oh, tu es vraiment la personne juste, mon roi, que notre cœur désire, que notre âme cherche, oh, mon Dieu. Oh, tu nous as trouvés, Nous voulons, Père Saint-Dieu, marcher aussi avec toi. Merci. Merci Soma. Merci pour ta bonté. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour tes compassions. Ce soir, nous sommes à toi. Ce soir, nous te voulons encore. Ce soir, nous avons soif, Seigneur. Dans tous les jours à venir, mon béni, aimé Père Saint-Dieu, nous ne serons plus comme c'était auparavant, Seigneur. Nous voulons vraiment être à toi encore davantage. Père, être déterminé pour toi, mon Sauveur. te chercher encore, mon bénémoine, Père Tibissant. Oh, mon Sauveur béni, viens au secours de ton peuple, mon Père. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ton amour. À toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance et la victoire. Merci encore pour ces instants que tu nous donnes. Merci pour tout. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ, Amen. Que notre Dieu soit béni, il soit glorifié, et exalté, comme nous l'avons chanté. Et il est merveilleux, il est vraiment glorieux dans sa façon de faire et il agit et comme nous voulons nous tenir dans sa présence. Il va certainement agir. Nous savons qu'il ne manque jamais au rendez-vous. Il est toujours présent. Quand nous l'invoquons, certainement il entend. Et il vient aussi. Que Dieu notre Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Notre sœur Cornélie a perdu son, son frère en Afrique. Et euh, dans la ville de Lubumbashi, mais elle est vraiment attristée parce qu'elle espérait, pensait vraiment qu'elle allait avoir la joie de pouvoir le voir. Et il est mort subitement et c'est la peine pour la maman et pour toute la famille. Et elle-même aussi, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone aussi, et elle pleurait aussi, et touchait au plus profond de son cœur. Comme nous le disons, si, si perdre un membre de la famille n'a jamais été une chose facile. Quelqu'un que vous avez vécu avec, que vous connaissiez, que vous avez connu, même dès l'enfance, et là, du jour au lendemain, il doit... il est parti, donc vous ne savait plus le revoir. Il n'y a qu'un seul qui peut réellement aussi consoler nos cœurs. C'est toujours à lui que nous nous référons. Et nous le remercions parce que toute décision qu'il prend, c'est toujours bon, mais parce qu'il est le maître. Il est l'auteur de la vie qui nous anime. C'est pour ça que nous voulons prier pour notre sœur Cornélie et toute sa famille, qui est aussi éprouvé notre frère Élie aussi. Donc vous savez que Dieu le bénisse richement. Élie, c'est vraiment un précieux frère. Toujours là. Que mon Dieu le console aussi, le récompense pour tout ça. Tendre Père, précieux sauveur, nous sommes approchés de toi et pour notre sœur Cornélie, mon béni aimé Père, saint Dieu, tu vois dans quelle détresse aussi aujourd'hui elle se trouve, elle se pose des questions, pourquoi telle chose m'est arrivée, Seigneur, Jésus, Pourquoi il est mort aujourd'hui Pourquoi cela s'est passé ici Et pourquoi, mon bien-aimé Père, saint Dieu mais toi, tu as la réponse à toutes ces questions, mon sauveur béni. C'est toi qui lui as donné la grâce que ma soeur puisse avoir, son frère. C'est toi aussi qui a décidé aussi en ce moment qu'il devait aussi partir aussi, mon et même Père Saint-Dieu. C'est là que nous pouvons comprendre que qu'au Dieu, nous devons appliquer notre cœur à la sagesse divine. Parce que les jours qui nous sont partis, nous ne savons pas à quel moment, à quel instant, à quelle période perturbissante nous pouvons être enlevés et partis. Mais nous te prions pour qu'à, Seigneur Jésus, nous puissions vraiment être prêts, puisses-tu vraiment consoler notre soeur, ta fille, mon bénémoine, Père dieu qui est dans un moment de détresse et de situation tellement douloureuse pour la maman aussi, pour Dieu et toute la famille ayant perdu aussi pas. Nous te prions pour notre précieux frère, Elie aussi, Père Saint-Dieu, qui a perdu aussi un membre de sa famille, mon bébé, Père, Père Saint-Dieu, tu connais son amour pour toi, tu connais sa persévérance, sa fidélité aussi, Père Saint-Dieu, que tu le bénisses, que tu consoles aussi toute sa famille entière, console aussi notre soeur et tous ses frères, Père du toute sa famille, là qui est en Afrique aussi pas. Nous te demandons cette grâce, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est vrai, c'est pas du tout facile. Et nous savons que tout ce que le Seigneur, notre Dieu, prend comme décision pour nous, c'est toujours la meilleure. Et nous nous inclinons à cela. Que notre Dieu vous bénisse tous. Vous êtes, que vous êtes venus de loin, aussi comme de près. C'est toujours des moments merveilleux quand nous pouvons toujours nous retrouver ensemble. Il n'y a pas de meilleur endroit que ce que nous pouvons nous retrouver autour de la parole de Dieu et nous comprenons effectivement que c'est un bonheur pour les frères et les sœurs qui ont eu cette grâce de pouvoir aussi connaître le Seigneur et surtout expérimenter effectivement ses dieux. Et il agit d'une manière particulière, il pouvoir pour ceux qui sont à lui et même parfois quand on ne pense pas vraiment que le Seigneur nous connaît que le Seigneur agit effectivement aussi et qu'il voit par quoi nous passons effectivement. C'est aussi le Seigneur aussi qui vient aussi te prouver qu'il entend et qu'il voit aussi ta situation. Cela me fait penser à notre sœur que je puis avoir l'appel hier, je pense c'était hier, je suppose, c'était hier lundi. Et elle m'a appelé pour. Et cela venait donc de l'Afrique. Elle m'a appelé et je lui dis bonjour ma soeur. Et puis c'est la fille de notre mes frère qui était donc le pasteur là-bas en Afrique Abidjan et qui est rentrée donc à la maison. Et elle m'a appelé quand j'ai eu à pouvoir avoir le message, puis son nom qu'il a eu à pouvoir m'envoyer. J'ai lui, je me rappelais son papa effectivement aussi. C'est extraordinaire hein, de voir que Dieu veille toujours sur sa parole. Il a dit dans sa parole que la postérité du juste ne sera pas abandonnée. Hmm. Là que le papa est parti, bon, il m'a rendu là où il était effectivement que son, quand le papa est parti, il était dans l'autre pays. Donc, euh, il n'a pas pu avoir l'occasion d'être là, plutôt pour euh, aussi euh, les services, notamment aussi. Mais voilà qu'il est rentré et puis bon, il s'est trouvé que elle a eu des problèmes. D'abord, elle a pu avoir son bébé, mais elle m'a rendu son témoignage en disant, parce qu'il voulait me dire la raison pour laquelle elle appelé, Il dit quand elle a eu à pouvoir accoucher, et pendant quelques temps, donc je crois que c'était trois semaines après, le bébé, un jour, elle était, elle priait, et puis à ce moment-là, elle est allée dormir, à un moment, à une certaine période. Elle a senti effectivement que comme si son cœur allait être fendu, c'était une douleur tellement horrible au niveau de sa tête. C'était tellement fort qu'il n'arrivait pas à pouvoir tenir. Donc elle s'est donc. Euh, elle a prié, et puis bon, elle s'est levée, la journée, c'était vraiment terrible, c'était des douleurs énormes. Elle est partie donc à l'hôpital. Puis le médecin lui a dit, probablement c'est parce que bon, vous venez d'accoucher et tout ça, ça va passer. Et puis quelques temps encore après, c'est encore répli, mais tellement si fort, on est parti. On a fait des scanners, on a fait tout. Elle me disait cela, dit. puis on n'a on a rien trouvé. Mais la douleur venait tellement, c'est comme si on l'avait coupé avec une machette sur la tête. On a cherché, ça n'allait pas. Elle a dit, dit j'ai compris que ça, c'est quelque chose qui, qui n'est pas normal. C'est quand même une attaque une, une démoniaque ici. Et ça continuait, elle a continué, il a été, mais ça a Et puis, un jour, il avait tellement de douleur, c'est pas tellement très longtemps, c'était fort. Et a été, les médecins, on peut donner des médicaments, mais ça calme. Mais ça revient, mais tellement dit que c'est tellement si fort que tu ne peux pas tenir. Et puis, elle est allée donc, après avoir prié, c'est mains, genoux et puis elle s'endort. Elle dit au milieu de la nuit, je ne sais pas à quelle heure. Et j'entends vraiment une voix qui me dit, cherche mon serviteur, appelle-le pour qu'il prie pour toi. Alors, il a entendu la voix qui lui dit cela. Et puis il dit, et tout d'un coup, je vois qu'on me montre la photo, c'était la vôtre. Alors il dit, je me suis levé le matin, je suis allé vaquer aux occupations, j'ai ignoré un peu cette voix en question. Et quelques jours après encore, la tête a commencé à pouvoir chauffer. Mais alors, des douleurs énormes, je ne tenais pas très bien, je me suis bien prié. Et puis encore, je dors, la même voix revient encore. Il dit, appelle mon serviteur pour qu'il prie pour toi. Alors là, comme elle avait les douleurs, et que c'est la deuxième fois, il dit elle lui dit, quand on me parle, la voix me dit cela, et on descend, ta photo, on me met devant moi. Alors, elle dit, mais ça fait longtemps que on ne sait pas comment je vais trouver la personne. Alors, elle a appelé sa grande-sœur. Évidemment, quand son papa est décédé, sa grande-sœur habite ici en France. Je l'avais appelé pour lui transmettre les condoléances. Donc, elle avait reçu donc, mes coordonnées. Elle appelle sa grande-sœur, dit, mais... On me montre la photo de tel frère, me dit que je dois l'appeler pour qu'il prie pour moi. Mais je ne sais pas où ce que je peux le trouver. Sa grande sœur dit, si c'est lui donc, dont on t'a parlé, moi j'ai eu les coordonnées parce qu'il m'a parlé. Il m'avait appelé. C'est comme ça qu'il a pris donc le téléphone. Et il m'a appelé effectivement pour que je puisse avoir. Il m'expliqua donc son c'est la raison pour laquelle j'ai été appelé alors elle m'a dit dimanche nous étions connectés nous avons suivi donc la réunion oui vous avez beaucoup de frères et de sœurs auxquels vous ne vous rendez pas compte de par le monde qui suivent toutes ces réunions que vous avez ici que ce soit dans la semaine effectivement aussi que ce soit aussi le week-end donc il y en a ceux qui sont donc c'est pour ça que pendant ce temps-ci, nous prierons aussi pour eux. C'est pour que... Ça veut dire que, voyez-vous, elle, elle était dans la souffrance et ne pouvait pas penser que le Seigneur la connaissait. Alors qu'il ne pouvait jamais s'y attendre dans sa vie, que les dieux du ciel pouvaient parler et pouvait entendre des témoignages des uns comme des autres. Mais pour elle, il dit, ce n'est pas possible. Mais voilà que Dieu lui a prouvé le contraire. Il lui vient la première fois, il n'a peut-être pas bien dit, puis il insiste encore la deuxième fois, et il a compris que pour ma guérison, il faut prie pour moi. C'est pour que vous puissiez comprendre, frère, et sœurs, que quand nous aimons Dieu de tout notre cœur, à voir, nous l'entendons, vous pensez c'est un déformé. Non, quand toi, frère, quand toi, sœur, tu aimes vraiment le Seigneur de tout ton cœur, ce n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour ta postérité. Amen. Les jours où tu partiras, et qu'il y a encore le temps de la grâce sur la terre et que ta postérité resterait, parce que ce que nous désirons tous, c'est de partir avec eux. Et c'est pour ça que j'ai dit si y a encore cette période de la grâce, que nous partons un peu plus tôt pour nous reposer, ne vous tourmentez pas. Que Dieu te bénisse. Soyez donc sûrs et certains d'abord de ces dieux que vous servez. C'est pourquoi j'ai toujours eu à pouvoir remarquer très bien comme cet homme disait à cet homme-là, dit, j'ai fait des recherches avec vous, donc tout, tout, tout ce qu'il fallait faire pour que tu aies la certitude des enseignements que tu as reçus. C'est pour ça que l'apôtre... Paul aussi parlait aussi à Timothée, lui disait, Veille sur toi-même. Et sur cet enseignement que tu apporteras, parce que, que c'est que pour aussi ton salut et le salut aussi de ceux qui t'écoutent. Voyez-vous, c'est vraiment très important, mon frère et ma soeur, quand nous pouvons avoir la grâce, de ces dieux qui peut vraiment nous parler, ne repousser jamais. Soyez vraiment attentifs, parce que la Bible nous fait savoir que, vous savez, l'homme a tendance à pouvoir, à pouvoir à vouloir faire beaucoup de choses. C'est la nature de l'homme, en fait. Quand je ferai ceci, ça va plaire, quand je ferai ceci, effectivement, c'est l'exemple, effectivement, qui nous est donné dans le livre de Samuel au chapitre 16, je pense, là, un rapport avec Saül, euh, effectivement, comme Dieu. Elle lui a dit, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Tu c'est Saül. Il a voulu faire des choses pour faire plaisir, effectivement, comme. Euh, lorsqu'il a dit que euh, on les a apportés pour pouvoir offrir à l'Éternel ton Dieu, effectivement. L'homme aime faire beaucoup plus de choses qui sont pensant que quand je ferai ceci, ça va plaire à Dieu. Il faut qu'on connaisse Dieu, en fait. Il faut que nous puissons, fassions tous nos efforts pour que nous puissions connaître les Seigneurs, notre Dieu. Dans le psaume 40 qui nous a été lu tout à l'heure, Vous savez, quand on lit une Écriture, il faut toujours prêter attention. Quand on lit un psaume, ne négligez jamais. Écoutez-le avec beaucoup d'attention quand on le lit, effectivement. Alors, vous comprendrez aussi qu'effectivement, que Dieu... Parce que la Bible dit, entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes. Vous connaissez non C'est biblique. Regardez comment il exprime, effectivement, ce qu'il y a dans son intérieur en fait. Lisons un peu ce psaume que nous avons donc ouvert ici, qui est donc devant nous, effectivement, aussi. Et le psaume 40, nous pouvons lire à partir du verset 5 qui nous dit Heureux donc l'homme qui place en l'éternel sa confiance Cet homme qui place sa confiance en l'éternel. Il est vraiment heureux. Parce que dans Jérémie, je pense, chapitre 7, il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Béni soit celui qui se confie. Ça, ça doit quand même quelque, être quelque chose qui doit être gravé en nous. Pour que nous puissions comprendre qu'effectivement, que de plus profond d'autre, il n'y a quelqu'un qui peut réellement être dans une dans une mesure de pouvoir nous donner ce que nous désirons effectivement aussi et nous secourir vraiment pleinement si ce n'est que Dieu. Amen. Vous, vous voyez mon frère et ma soeur, ce que Dieu a la capacité de pouvoir aller pour chacun de vous. Quand vous êtes dans une situation où vous avez besoin de quelque chose, je pense qu'il y a une des sœurs qui doit avoir rendu son témoignage ici probablement, et peut-être la semaine passée au dimanche, quelque chose comme ça. Vous voyez un frère qui quitte chez lui et qui vient chez vous, vous avez peut-être besoin de, de la viande, et il a été à la boucherie et il a acheté la viande et il vient chez vous à la maison vous dire bonjour et il dépose cette viande chez vous ce n'est pas les frères Amen. Amen. Amen. qui a acheté la viande bien que il a acheté mais Dieu l'a utilisé comme un instrument est-ce que vous comprenez Amen. donc Dieu ayant vu ton besoin à toi il est allé faire des courses Oui. Pour toi, Dieu est allé au marché. Amen, Amen. Que Dieu te bénisse. Lise que Dieu te bénisse. Tout le monde a été content ici de voir comment tu as chanté ce cantique. N'oublie pas ce que ça veut dire. Il faut un retour. Amen. Donc, Dieu, notre Seigneur, les gens peuvent se poser la question, mais oui, il a été aussi le boulanger. Il a fabriqué le pain pour toi. Vous voyez que lorsque le peuple là était venu et qu'il avait faim, on lui disait, mais Seigneur, où va-t-on trouver à manger pour tous ces gens ici Vous savez, il s'est souci de toi. N'oubliez jamais, je vous en supplie, frère et soeur, croyez-le, c'est vrai. Même de vos enfants, quand vous pleurez, ça ne va pas avec mon fils, ça ne va pas avec ma fille. Ne pensez jamais que Dieu est sourd, en fait. C'est pour ça, à cause de l'amour que tu as pour lui, Dieu peut faire pour toi, au-delà même de ce que tu peux penser. C'est pour ça que c'est lui qui te touche, toi. Il touche Dieu, en fait. Si vous pouvez comprendre, donc votre, vous voulez le bonheur de votre, vous voulez le bonheur de vos enfants, de vos petits-enfants, alors vous, occupez-vous de Dieu. C'est vrai que nous sommes des humains. Quand on regarde si les nôtres parfois sa boîte à gauche à droite, on en souffre énormément et on cherche des solutions. Comment faire Maintenant, comprenez bien aujourd'hui, quand il boite à gauche et à droite, Amen. la solution se trouve à genoux. Amen. Amen. Seigneur, redresse encore ma vie. Seigneur, que je me confie encore en toi. Alléluia! C'est la vérité, mon frère. Donc toi, tu te sanctifies. Christ notre Seigneur s'est sanctifié pour nous. Donc, toi, tu te sanctifies, tu pries encore, tu gènes encore pour que Dieu te tienne dans sa parole. Aussi longtemps que toi, tu es tenu dans la parole, Dieu règle ton problème. Maintenant, vous comprenez, frères et sœurs, parce que parfois, vous comprenez mal, et vous voyez, oui, pensez pense ici de moi à cause de mon problème, ne pensez jamais comme ça. Maintenant, vous comprenez bien pourquoi Dieu a dit, si tu aimes ton fils, ta fille, ta femme plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Donc, si tu aimes le Seigneur plus que ta femme, ton fils, ton mari, et tes enfants, c'est un bonheur pour eux. Mm -hmm. Parce que aussi longtemps que tu te tiendras ainsi, le diable peut essayer. Alléluia. Mm Amen. -hmm. Je vous ai les temps, hein? c'est sans notre problème. Hein? Je vous ai déjà raconté ce témoignage. Voilà, ah, nous avons commencé à lire notre psaume 41. Hein? Ah, et l'homme qui place en l'éternel sa confiance. Amen. <rire> et qui ne se tourne pas vers les hauts temps et le mental. Il y avait un.. un, un un homme qui était plongé dans la démonologie, en fait, le satanisme, en fait, aussi. Donc. Et de là, c'est là que vous voyez tout ce que vous voyez comme des magiciens et tout ça qui font rire les gens et tout ça sont vraiment des démons, des fils des démons. En fait, ils sont plongés dans ce qu'on appelle le démonisme, ce qu'on appelle le monde des ténèbres, en fait. Souvent, comme je dis, quand vous voyez, vous êtes souvent à l'école, vous entendez que oui, tel jour, par exemple, il y aura un magicien qui va faire il va faire des cérémonies pour les enfants, pour montrer, ne laissez pas des souris pour dire, ah, mon fils va aller, mes enfants, ne laissez jamais amen, vos amen. enfants aller là-dedans. Amen. Surtout, ne laissez pas vos enfants les approcher parce que ce sont des gens qui travaille avec des démons, écoutez bien, des esprits impurs. Alors, cet homme était ainsi, donc, magicien, donc, dans le satanisme, ainsi. Alors, dans ces domaines-là, vous devez le savoir, comme les gens ne connaissent pas, évidemment, je l'avais dit, que je, comme les gens ne connaissent pas tellement, effectivement, ces domaines, comme les démons, il y a Sœur qui était venue, je pense qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Vous me suivez J'ai pas un peu plus haut. Vous entendez Oui. Ok. C'est dimanche ici. Nous avons eu une sœur qui était venue. Vous l'avez vue, hein Amen. Bon, je crois qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Elle venait de la France avec notre frère euh, Pruno. Ils sont venus donc dans mon bureau pour me dire bonjour. Je le regardais. <rire> J'étais très heureux de pouvoir la voir. Et alors, le frère Bruno alors, me dit, je l'ai regardé, j'ai dit, mais toi, tu dois venir de tel pays. Alors, le frère Bruno écrit, mais comment tu sais, parce que c'est comme ça dit, J'ai dit, bon, je, je sais, il n'y a pas de problème. Alors, euh, la dame, la demoiselle, elle me dit, ah bon, comment vous savez J'ai dit, non. Elle dit, je vous ai vu, donc je sais que vous venez de tel pays, évidemment aussi. Alors, j'ai dit, vous êtes resté parce que c'est moins tard que je vous ai reçu dans mon bureau. J'ai dit, mais. Vous êtes resté jusqu'à cette heure-ci Il me dit oui, Moi je lui dis, mais je croyais que vous n'étiez pas là à l'Assemblée, mais vous étiez parti. Il dit, non. Il dit non, je suis resté. Alors, le frère Bruno qui me dit, mais Pasteur c'est quand même extraordinaire, d'abord, vous connaissez d'où elle vient. Et puis, bon, maintenant, il me dit, mais vous savez ce qui s'est passé avec, avec elle Je lui dis, mais parce que j'ai dit que vous étiez tellement dans la joie, quand elle est rentrée, vous commencez à recevoir avec beaucoup d'allégresse beaucoup et tout ça. Et puis, ça là impressionnel même aussi. Je lui dit oui. Alors, il m'explique, il me dit, dit, dit, cette demoiselle ici. Ça fait déjà plus de 15 jours. Elle m'appelle toujours pour pouvoir venir. Moi, j'ai la réponse. Je l'ai même fouillé. C'est-à-dire que j'ai même bloqué mon téléphone. J'ai dit, mais je pensais qu'en faisant cela, elle ne va pas me chercher à pouvoir m'appeler pour aller à l'église. J'ai dit, pardon, j'ai dit, oui, je vais, vais t'avouer. J'ai fait tout pour qu'elle ne puisse plus m'appeler. Je l'ai même bloqué. Mais la demoiselle n'a fait qu'insister. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire Mais je vais aller dans ton église là. Vous vous rendez compte Donc, même les frères avaient tout fait pour pouvoir la repousser. Elle dit, non je vais aller quand temps, chaque fois, donc il dit, mais tout le temps, elle m'a Église, Église, Église, Église. Alors, quand elle est venue, elle dit, j'ai aimé la parole. J'ai dit, oh J'ai dit, avec la longueur de temps, elle dit, pas de problème. Je me suis senti bien. il dit, les cantiques, c'était merveilleux. Tous les débuts étaient, et même tout, tout, tout. Et bien, bien, bien, bien, bien. Alors... Et puis il me dit, oui, c'est mon problème, ce que j'ai trouvé, c'est quand tu as commencé à parler de Satan. Non, ne comprenez pas dans le mauvais sens. Hein. J'ai dit, oui, parce qu'il ne faut pas parler de lui trop, parce qu'il va être, ça va être comme si... J'ai dit, ah, il ne fallait pas que je parle. Il dit, non, parce qu'on n'aime pas trop. Je dis mais il faut que tu saches qui il est. Parce que si on ne sait pas qui il est effectivement, bah, il va simplement agir effectivement et faire de toi l'objet que tu dis. Oui, parce que c'est un esprit mauvais, on n'en a pas besoin. Il faut qu'on élève le Seigneur. Jésus dit gloire à toi, à gloire à Jésus, si, que, Dieu, que Dieu te bénisse richement. Mais il est nécessaire que tu connaisses aussi l'adversaire qui combat effectivement aussi le Seigneur. C'est comme ça qu'il a été beaucoup que toi aussi, tu sais qu'il va te combattre. Donc c'est ça que je voulais dire. Que, comme C'est pour savoir qu'effectivement que... Ces hommes-là travaillent avec des démons. Donc, quand ces hommes font leur travail, pour qu'ils puissent arriver à pouvoir faire le travail, il faut qu'ils fassent des sacrifices. Des sacrifices, ça veut dire qu'ils doivent donner du sang. Du sang, ça veut dire qu'ils doivent donner des victimes. Des victimes, ça veut dire que des êtres humains. Donc tous ces gens que vous voyez là, que vous pouvez entendre effectivement, ils ne sont pas innocents, ils se sont de meurtriers. Ils tuent des gens, c'est pour ça que vous voyez en Afrique, il y a beaucoup d'accidents, non seulement là-bas, mais ici aussi. Hein. Quand vous voyez qu'il y a eu tel tremblement, il y a telle chose qui s'est passée, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts dans ceci, ils sont toujours derrière. Alors lui, maintenant on lui demandait en fait effectivement beaucoup de sacrifices, beaucoup de gens pour qu'il ait toujours un coup de pouvoir. Alors qu'est-ce qu'il faisait Il l'a confessé. Il dit ce que je faisais, c'est que on m'a demandé de donner des cœurs à des gens. Alors il y a eu des hommes politiques qui sont chez nous, il dit je peux me citer leur nom, ils venaient pour pouvoir effectivement avoir le pouvoir chez moi. Et moi qu'est-ce que je faisais J'enlevais leur cœur avec la pierre qu'on m'avait donnée. Et c'est pour ça que ces gens-là sont tous après morts de problèmes de crise cardiaque, des et de cela. Ils ne se rendaient pas compte que quand ils venaient chercher leur pouvoir, vous connaissez vous-même, Chez moi, eh bien moi je leur donné, mais je prenais quelque chose de chez eux. Alors il me dit, on m'avait donné une chose comme une pierre. Alors avec cette pierre-là, je pouvais arriver à pouvoir la poser et puis voir à peu près ce qu'il y a dans la personne et puis arracher le cœur et donner autre chose à la place, effectivement. Et cette personne n'allait pas vivre longtemps. Ah, C'est comme ça que je pouvais euh, entabiliser et donner effectivement ce qu'il fallait. Mais voilà qu'un jour, je suis allé dans un endroit, dans un, une ville, et là, on me réclamait encore de cœur, dont des gens. Et j'ai vu des enfants qui sont venus, effectivement, là, j'ai dit, ah les enfants ce sont des poids faciles. J'ai dit avec des cils, je les attire, effectivement, je les ai fait rentrer. Alors j'ai pris la pierre. Je regardais tous les autres enfants là, j'ai pris le cœur. Mais je suis arrivé à un enfant. C'est ça qui m'a poussé maintenant à comprendre qu'il y a une puissance au-delà de ce que je possédais. Il dit, mais tous les enfants, là, j'ai pris le cœur. Mais j'arrive à un enfant, parce que ce que je faisais, c'est que je prenais, là, quand je mets comme ça, j'ouvre, l'enfant, j'ouvre vraiment, comme on ouvre, hein, j'ouvre, je prends le cœur. Et puis après, je fais ce qu'il va pouvoir faire, effectivement, ça se fait. C'est pour ça que je dis, je vous en parlerai, la démologie, il y a des choses qui se passent vous vous rendez pas compte, quand vous faites quelque chose, c'est savez ça que quand vous entendez, quand je vous ai parlé des crayons, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, mon frère et ma soeur. C'est la vérité. Je vais pas être long parce que, bon, vous allez me dire, ah oh, frère, ce soir, non, c'est pas pour vous effrayer, mais c'est pour que vous sachiez la puissance qui reste dans la parole. Alors il dit, j'ai fait seulement, j'ai fait aux autres enfants, j'ai ouvert, j'ai eu des cœurs, j'ai pris effectivement, pratada, pratada. et puis, les derniers, c'était un des enfants qui était là. Je l'ai fait aussi, je l'endors, je les mets là. Puis je prends la pierre. J'ai fait passer. Je trouve ça bloque. Il dit, c'est bizarre. Il dit, tous les enfants sont pareils. Et puis il dit, je force encore, je force encore. Ça marche, ça ouvre. Et puis je regarde dedans, pas de cœur. Il dit, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Il dit, c'est pas, pas, pas possible, c'est pas possible. Alors il dit, comme ça m'avait tellement troublé, j'ai laissé cet enfant dans la chambre où il était effectivement dans le lit avec la poitrine ouverte. Je suis sorti dehors. Et quelle fut ma grande surprise quand je suis sorti et puis je vois le petit que j'avais laissé, poitrine ouverte effectivement, pas fermée. Il vient dehors et me dit, mais toi tu n'es pas gentil. Tu m'as laissé seul dans la chambre. Et puis... « Mais comment peux tu que Mais qui, qui, qui a fermé ?» Il dit « Moi j'ai ouvert, mais qui a fermé la poitrine de cet enfant ?» D'abord le cœur, je ne l'ai pas vu. Là, j'ai ouvert, en fait, je me dis, Mais qui a fermé ?»« Ah !» Il a appris que les parents de cet enfant-là, c'était des chrétiens, des croyants. Ils priaient pour leurs enfants. Alléluia oui, monsieur. C'est pourquoi ce que vous entendez, ce n'est pas de l'histoire. Vous ne pouvez pas garder le vôtre. Parce que vous ne savez pas à l'école scolaire, si c'est votre voyage scolaire, ce qu'on va faire d'eux. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas veiller là-dedans, vous ne pouvez pas dormir dans le même lit que vos enfants. Non, monsieur. On peut faire tout avec les autres enfants, mais les vôtres à vous, le vôtre à vous, pour lesquels vous pleurez. Mon frère, ma soeur, Dieu veille. Le diable sait qu'on peut tourner autour des autres, mais ces enfants ici. Nous lisons où il est 21h. Alléluia. Tu as multiplié verset Dieu multiplie, Éternel mon Dieu. Tes merveilles et tes dessins en notre faveur. Amen. Mm -hmm. En notre faveur. Voilà, voilà, voilà ce que Dieu voit pour toi. Donc les dessins, tout le projet, tout ce que Dieu a formé pour toi, et même tout ce qui, c'est toujours Dieu fait toujours pour que les choses concourent pour ton bien. Alors, mon frère et ma soeur, fais de lui un, un véritable ami. Amen. Comme toi et moi, nous le chantons. Amen. Quel ami fidèle. Amen. Aha. Amen. Vous savez, l'ami, c'est celui que vous aimez en tout Amen. temps. <rire> tout seul dans ce monde. Amen. Mais celle que je vois là, ce n'est pas ma soeur Fanny. Que Dieu te bénisse. Tu bénisses mes Abandonnez de tous Pauvres Pauvre et misérables misérable Qui voudraient m'aimer Voudrez-moi dans ce monde Un homme de compassion Celui qui voudrait, voudrait être, être Mon compagnon, compagnon, dans compagnon Dans la misère Dans, dans la joie Compagnon de route dans ce monde difficile. Compagnon de route dans ce monde difficile. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est merveilleux, non Oui. C'est la vie fidèle qu'on voudrait avoir tout le temps. Marcher avec lui. Que Dieu te bénisse, ma sœur Rebecca. Je vois les lois maintenant, je vois quand même des visages qui forment. Merci beaucoup d'être là. Alors, nous continuons ici. Il nous dit, « Nul n'est comparable... » Amen. amen. Alléluia. <rire> en fait, je crois que la personne qui exprime ainsi, qui dit « Nul n'est comparable à toi », c'est qu'il a quand même essayé de regarder. Amen. Et Dieu te bénisse. Il a essayé à gauche et à droite, il a regardé la proportion de tout le monde. Oui, il a tiré son, sa conclusion. Donc il sait maintenant. C'est-à-dire que tu lui parles, tu l'exaltes, tu lui dis vraiment sa valeur. Pour toi en fait. Il dit que s'il y avait un autre, je pouvais m'appuyer sur lui. Mais j'ai comparé. Alléluia J'ai cherché C'est pourquoi mon frère et ma soeur, dans le malheur que tu traverses dans la souffrance, sache qu'il y a une main qui est secourable. Hmm. C'est pourquoi toi, tu ne peux pas être déçu en fait. Tu peux être déçu des hommes, mais euh, pas être dans le désespoir, parce qu'il y a une espérance. Alors il dit, je voudrais, dire, dit, ne le pas à toi, il dit, je voudrais le publier, hein.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 Il est écrit donc, donc regardez très bien. C'est là aussi que nous pouvons aussi comprendre des choses. Mon frère et ma soeur, toi qui sais que Dieu t'a accordé la grâce de réaliser que le Seigneur te connaît. Et tu dois aussi comprendre une chose. Même si les gens qui sont autour de toi, qui te regardent, c'est vrai, nous étions de leur nombre. Quand nous étions dans le monde, nous avons vécu avec des gens. Nous avons vécu une vie sale. Nous avons vécu une vie aussi, aussi immonde qu'on peut le dire, effectivement. Et ces gens-là nous connaissaient, ils nous ont connus, effectivement, dans cette période-là. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est les changements qui s'est passé pendant un laps de temps, quand nous n'étions plus ensemble avec eux. Parce que pour que tu deviennes ce que tu es devenu, il faut une séparation. Donc, ces gens-là ont gardé de toi cette image ancienne. Quand ils te voient, ils te voient toujours comme l'ancienne copine ou l'ancien copain avec qui nous faisons ceci et cela. Mais ils n'ont pas réalisé que la personne qu'on voit maintenant ici, la couverture est celle qu'on avait vue à l'époque, mais à l'intérieur, c'est une autre personne en fait. Et cette personne qui est toi, tu as aussi expérimenté et tu es conscient qu'il y a eu un changement. Je pense que quand on est sincère en soi-même, si on n'est pas changé, on le sait aussi. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on a toujours tendance à aller avec les anciens copains, les anciennes copines. pour aller. Donc la semaine, on est avec les copains et les copines. Le week-end, on est à l'église. Vous comprenez vous savez effectivement que moi-même il n'y a pas de changement. Je suis assis ici, mais le monde m'attire. Donc là, tu es convaincu en toi-même, tu dois être conscient parce que tu dois quand même, tu peux pas te mentir toi-même que vraiment je suis ici, mais j'ai toujours le désir d'avoir le monde. J'ai des désirs d'être dans le monde, mes amis dans le monde, et ceci et cela, parce que allez devons comprendre qu'effectivement, que, je crois que c'est dans tous les psaumes ici qui nous dit ici, hein, euh, qu'on a lu tout à l'heure, heureux l'homme qui place à l'éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers élémentaire. Donc tu t'es séparé toi-même. Bien sûr. Parce que mon frère et ma pardonnez-moi, il est 21 à 16 Mon frère et ma soeur, il faut quand même que toi-même tu comprennes une chose en toi-même. Les amis du monde, toutes ces connaissances anciennes que vous avez eues avec, que vous connaissiez à l'époque là, à quoi est-ce qu'ils vous serviront et à quoi est-ce qu'ils vous servent lorsque vous êtes en Christ Réfléchissez en fait, très bien. Vous savez que les amis du monde, quand vous allez vous retrouver, vous parlerez quoi du passé Or, moi, j'ai appris que si quelqu'un est en Christ, Amen. les choses anciennes sont bon, Alors, comment moi, je vais encore me retrouver avec des gens pour que nous puissions penser quand nous étions. Parler un peu de notre passé. Ah, tu te souviens <rire> Quand nous étions... <rire> Donc, tu retournes là-dedans. Mais si, tu te souviens Oui, c'était le passé. Parce que maintenant, cette personne que tu vois ici s'est passée là. D'ailleurs, je regrette même. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, tu aurais pu me prendre avant. Mais pendant cette amie-gloire à toi, quand je suis passé par là, tu m'as appris. Mais j'aurais désiré ne jamais passer par là. Donc que la personne comprenne que la relation avec cette personne s'est arrêtée en ce moment. Parce que vos anciennes amies, les et amis, les et compères, les et copines, ne vous amèneront jamais à quelque chose de bien parce qu'ils vont toujours vous ramener en arrière et quand on amène en arrière effectivement le souvenir revient, les démons se réveillent. Alors vous voyez maintenant le frère ou la soeur qui était m'abouillant comment ça soit là pourquoi parce que il y a son ami de, de, de 1840 ou son copain de 1850 qu'il a rencontré quelques jours là, il lui a rappelé, tu te souviens, quand toi et moi on était. mais... Mais c'est ça, hein? Et, puis, hein? Et puis, voyez comment Satan, il est rusé. Et puis, en plus, il y a des ceux-là qui disent Mais ça fait 20 ans que tu n'es pas en confiance. Et tu as 20 ans. Et puis, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu rencontres l'ancien là, tu te souviens? Il dit Peut-être que c'est le Seigneur qui l'a mis sur mon chemin. C'est comme une révélation. Oh, celui-là que j'avais connu. Les... Oh, tu sais quoi? Celui que j'avais rencontré. Mais c'est lui qui. Mais il n'est pas un croyant. Mais tu l'as rencontré. C'est comme si Dieu l'a mis sous ton chemin. Donc Dieu va te ramener. Pardonnez-moi, mais Vous savez, Dieu ne va pas faire des choses comme ça, frère. Les diables, il est rusé pour te ramener. Non, si Dieu t'a séparé, sois séparé. Place-toi simplement. Laisse le Seigneur maintenant s'occuper de toi. Alors, comme maintenant toi, tu sais que tu es chaud. Mon âme, mon frère et ma soeur, quand quelqu'un est changé, vous me donnez un peu de temps Quand quelqu'un est changé, donc il est changé. Bon, prenons un exemple. Je dû un exemple. <rire> J'ai ri aussi parce que ma soeur, j'avais me fait penser à quelque chose. Mon frère Emmanuel, Emmanuel est technicien, Hier <rire> j'étais avec lui. <rire> il m'a fait rire. Il dit dit, dit, dit, Moi, mais là, parce qu'il dit Bon, on boit, on boit la tisane des choses naturelles. Alors, <rire> la soeur, son épouse, donc, il avait fait des achats à la maison et les frères. <rire> Il voulait boire les moringa. Alors... La sœur a aussi les fumbois. <rire> Le feu est entré dans la cuisine sans demander à la sœur. Il a pris les fumbois. Il a mis comme les moringa. Il a mis bien les citons. <rire> Il était sous le pot de bois, la sèche ah! C'est des fonds bois ah, Tu as failli mourir ah, as dit Que Dieu soit béni, t'as gardé Parce qu'on aurait pleuré aussi. Bon, ah, que Dieu me pardonne. Je disais ça parce que, je dis, quand un homme, pendant qu'il est habitué de manger euh, les viandes de brousse, ainsi de suite, mais s'il est changé complètement et devenu une autre personne, il n'a plus le goût de manger les viandes de brousse. Je donne un exemple. Donc, là, on sait qu'effectivement, que bon, cette personne, je donne un exemple. Donc, les goûts de la personne ont changé complètement. Maintenant, si toi, effectivement, tu as été aussi changé aussi par le Seigneur, il est, il est en fait certain que tu ne peux plus avoir ces goûts, en fait. Donc, au-dedans de toi, les choses qui sont passées, les conversations anciennes avec les gens, dehors, vous ne pouvez même pas avoir, en fait, ces, ces désirs D'y être là-dedans parce que dans votre intérieur, il y a quelque chose qui a vraiment pris place, en fait, de nouveau, en fait. Donc, le goût qu'on avait, effectivement, des choses qui sont vraiment dans le monde, les conversations avec les gens, les blagues qu'on pouvait rire, effectivement, la Bible dit, hein, les plaisanteries, tout ça, qu'on rit, effectivement. Donc, ces goûts-là n'est plus, en fait, avec nous. Donc, c'est là qu'on on réalise, effectivement, qu'on a réellement été transformé. On est changé. On est changé, effectivement. Parce que nous constatons même en nous-mêmes. Ça veut dire quoi maintenant Ça veut dire que maintenant, je suis, je ne suis plus ce que j'étais, mais Dieu a fait de moi quelqu'un de plus encore, c'est-à-dire un fils de Dieu. Alors si je suis un fils de Dieu, alors si Dieu l'a fait en moi dans ma propre vie, c'est qu'il y a un but. Or, si moi je suis un fils de Dieu, c'est que ce que moi je dois être fait est écrit dans les scènes Écritures. C'est pour ça qu'il a dit dans le rouleau du livre, il est donc écrit de moi. Je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. Ça veut dire que toi et moi, comme nous sommes là aujourd'hui, mon frère et ma soeur, il est aussi écrit de nous. Amen. <rire> oui, monsieur. Oui, madame. Alors, s'il est écrit de toi, donc de toi et de moi, qui sommes décrits, Parce que vous avez remarqué que pourquoi nous sommes, ils nous sommes concernés, parce que nous sommes nés de nouveau en fait. Donc, s'il est écrit de moi aussi là-dedans, ce qui veut dire qu'effectivement, que ce qui devient principal pour moi, c'est de savoir ce que moi j'ai à faire, qui est donc écrit là-dedans. C'est pour ça qu'il dit « mais je viens au Dieu pour faire ta volonté, c'est ce que tu as eu à pouvoir écrire de moi ». « Qu'est-ce que je devais faire ?»« Donc, ta volonté à toi, à mon sujet, c'est laquelle ?» C'est pour ça qu'il a dit, même, vous vous souvenez, quand il a été donc, dans les jardins de Sémané, il a dit, « Mais s'il était possible que cette coupe-là soit éloignée de moi, donc la coupe lui était destinée, il dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, donc, que ta volonté à toi soit faite. » Maintenant, pose-toi la question. Si Dieu m'a changé, m'a transformé, a fait de moi un fils, quel est le but Que je puisse être comme le monde je puisse avoir les amis du monde je puisse aimer les choses du monde Non, il y a quelque chose qui est écrit de moi là. On ne peut pas faire ça du général. Est-ce que vous comprenez Mais toi même. Parce qu'il faut que tu te sens que tu es concerné là-dedans. C'est-à-dire que Dieu du ciel, tu m'as ramassé dans le monde. Je vivais comme un païen, mais il dit, bon, maintenant tu as fait de moi un fils. Qu'est-ce que toi, moi, par exemple, je donne l'exemple, Jonas. Pas dire que bon, nous tous ici à l'assemblée. Non, toi, moi Jonas, moi Jonas, qu'est-ce que toi Dieu, tu veux de moi Parce que tu m'as retiré du Bourbier, Tu m'as fait ce du monde, effectivement. C'est à ce moment-là que Dieu maintenant te place dans une assemblée. Il dit, je veux que tu sois là, maintenant que tu m'écoutes bien. Seigneur, maintenant tu m'as placé ici. Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire Est-ce que vous comprenez À ce moment-là, frère, vous voyez que Dieu ne va pas traiter avec tout le monde. Tu sais que c'est à toi, toi maintenant que Dieu va traiter. Il dit, moi, Jonas, je suis ici. Seigneur, mon désir aussi, parce que tu tu m'as placé, tu m'as placé, effectivement, tu m'as montré que aussi la Bible dont les... je suis, je suis concerné par la Bible. Ceux qui ont été dans les saintes écritures, ils étaient quand même à toi. Tu les as conduits. Ils t'ont servi. Et moi aussi. Donc, c'est dit que moi, je dois te servir. Mais moi, Jonas. De quelle manière veux-tu que je puisse te servir Vous voyez, parce que ne regardez pas toujours en général, la soeur fait frère, frère non le soeur, La soeur, la femme ou le frère, ils ont demandé à Dieu. Mais moi maintenant ici, je ne suis pas le mouvement. Non. Parce qu'il est écrit de moi aussi là-dedans. Donc moi, Jonas, il est écrit de moi dedans. Qu'est-ce que je dois faire Ah oui. Maintenant, vous comprenez pourquoi que a dit que. Mes brebis appellent par leur nom. Donc quand je cite Jonas, ce n'est pas par hasard. Non. Donc il connaît ton nom. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc il connaît son nom. Docteur Daouda, il connaît le son... nom. Donc Le nom de chacun de vous, il connaît. Donc s'il t'appelait par ton nom, tu dis Seigneur, pars à toi. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi D'abord, il dit, tu dois m'aimer de tout mon cœur. Dénier, je le ferai de tout mon cœur. Est-ce que tu comprends Ce n'est pas que je dois faire parce que je dois... Non, non, non, dis, puisque tu sais ça, pourquoi pour moi, c'est là-dedans, je suis en de pouvoir le faire. Donc vous comprenez qu'effectivement, que là, c'est ça qu'on prend. C'est qu que servir et aimer Dieu, ce n'est pas une obligation. C'est une question d'amour, on se sent concerné, on dit que là-dedans, c'est pour moi. C'est pour ça que vous pouvez voir, je vais m'arrêter, quand Pierre a coupé l'oreille, Seigneur a dit, mais ton épée. Mais si tu agisses là, comment les écritures vont-elles s'accomplir Il dit, je suis à mesure, il va même appeler une légende d'ange ici pour me répondre. Mais si je l'ai fait moi, comment les Écritures vont ils s'accomplir Parce que dans l'écriture, dans les scènes Écritures, il est écrit donc de moi. Vous vous souvenez, non bien, Donc toi aussi. Parce que nous sommes sa descendance. Donc de toi aussi, parce que dans ce monde ici, nous sommes pas là par hasard. Toi aussi, dans ce monde, tu n'es pas la lumière par hasard. Pour rien, pas pour aller dans le buvette dans le, dans le coin, pour les cafés, pour boire, pour fumer la chiche et tout ça. en Non, tu oui. ne t'as pas appelé pour ça. Est-ce que vous comprenez <rire> Parce qu'il dit non, non, je, je vais goûter. Tu goûtes quoi Qui va goûter Parce que Dieu va goûter parce que, parce que, vous comprenez Je vais vous dire encore, je c'est lui qui fume. C'est un démon qui rentre dans la personne, qui aime la fumée. Dieu ne peut pas aimer la fumée, quand même. Vous comprenez Vous, vous, vous suivez, quand même. Amen. Donc, dans le rouleau du livre, il est écrit de moi. Donc, je suis venu au Dieu. Dans le rouleau du livre, il est aussi question de toi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse Ça se voit que... Euh, vous pouvez remarquer, euh, je termine par là, on va prier pour vous, vous allez rentrer. Vous pouvez remarquer maintenant que quand Pierre s'est levé, que là, le bruit s'est fait entendre et les gens sont venus, il leur a parlé. Et puis après, la question, est quelle, laquelle est la question Il dit, les gens, leur cœur firent vivement, ils se sont sentis donc con vous comprenez Maintenant, ils ont posé la question. Là-dedans nous sentons que la chose est aussi pour nous. Mais maintenant, homme oh, frère, que devons-nous faire Est-ce que vous comprenez Alors, ce que Dieu nous aide. Qu'il nous puisse nous accorder vraiment le soutien et le secours pour que nous comprenions que même les efforts qu'on fait pour venir à cet endroit, on doit remercier le Seigneur. Amen. On doit dire, Seigneur, je réalise que si je le fais, c'est parce que tu veux. Maintenant, aide-moi encore davantage à pouvoir vraiment savoir qu'est-ce que tu veux encore de plus Amen. et comment tu veux que je puisse te servir. Et il le fera. lève nous nous allons prier. Maître béni, nous nous inclinons encore devant ton trône de grâce. revenant de tout notre cœur devant toi pour te remercier encore pour ces instants et ces moments que tu nous donnes, Père, saint Dieu, de pouvoir nous tenir devant ton trône de grâce, mon roi, et t'implorer ton secours. Nous avons entendu, mon roi. Le désir de chacun de nous encore aujourd'hui, mon Seigneur, c'est vraiment t'aimer encore davantage et placer notre confiance en toi et savoir que si nous te possédons davantage, mon roi, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, notre Dieu, béné-mais Père Saint-Dieu, nous savons que la bénédiction se répandra sur eux, Seigneur. C'est pour ça que nous voulons nous donner de tout notre cœur à toi. Abraham l'a fait, mon béné-mais Père Saint-Dieu. Abraham t'a donné ce qu'il avait de meilleur, mon Seigneur Jésus. Et toi, tu as fait la promesse de pouvoir garder, Père du Dieu, ce qui était à lui, béné-mais Père du de, de prendre soin de la postérité d'Abraham, mon Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, nous en sommes aussi témoins et aussi bénéficiaires, mon béné-mais Père Saint-Dieu. Oh Dieu tout puissant, comme nous l'avons aussi, lui et entendu aussi, mais ne pas de Dans le rouleau de livres, il est écrit aussi, « De nous, mon bénéfice Seigneur, nous nous approchons de toi pour pouvoir savoir encore davantage, Seigneur, et de » Voir réellement aussi, voir et comprendre aussi ce que tu attends de nous, mon bénémoine Patibisson. Enseigne-nous, nous serons donc enseignés mon bénémoine Patibisson. Dis-nous et montre-nous comment nous devons vivre pour toi, comment nous devons marcher pour toi, bénémoine Père dieu comment nous devons nous habiller, bénémoins Patibisson, comment nous devons nous coiffer, Seigneur, notre corps et notre que nous sommes pas est donné à toi, Seigneur Dieu. C'est la prière de mon frère, c'est la prière aussi de ma soeur, mon bénémoine, Patibisson. Seigneur, contrôle ma vie, contrôle tout ce que je suis, mon bénémoine je ne veux rien retenir de moi-même, Dieu. mais toi prends le contrôle, mon roi. Je ne veux pas être indépendant, Seigneur. Je veux toujours être indépendant de toi, mon sauveur, béné Père, Dieu. Souviens-toi de nos saint Dieu. Nous approchons de toi, toi qui es l'auteur de la vie, Seigneur, Dieu. Tu as dit, demandez et vous recevrez. Nous sommes approchés de toi parce que nous savons que lorsque nous demanderons, Seigneur, tu entendras, Seigneur. Nous demandons, Père, en, le changement véritable, Père, Dieu, la transformation de vérité à au Dieu et que nos cœurs, à Père, en, Dieu, soient vraiment le cœur qui te désire encore davantage. Tu as béni ce soir, tu nous as béni Quand nous pouvons entendre nos enfants chanter, de pas de nos frères et nos soeurs, pas du Dieu. chanter Père Dieu, combien c'est merveilleux de voir, de voir le cœur qui se tourne vers toi. Seigneur, tu en fais, fais encore davantage, mon béni, Père Saint-Dieu. -en, enfin que nous soyons vrais, Seigneur Dieu, dans l'adoration, dans la prière, mon béni, de Père Saint-Dieu. Oh Dieu, très sincère aussi, bénémoine, Père oh, Dieu. Croyant. Que tu es le Dieu qui entend, le Dieu aussi, que pas du sang qui exauce aussi, Père. Nous avons foi en toi, nous approchons de toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Souviens-toi, mon bien-aimé Père oh dieu Agis encore davantage, mon roi. Je te prie encore pour nos précieux frères et soeurs, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Les requêtes ont été déposées, Seigneur Jésus, et pour aussi ma sœur Esther, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, tu connais tes enfants, tu connais ton Père, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et tu agis et tu agiras encore davantage, mon roi. Souviens-toi de tous ces âmes, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nos frères, nos Saint, Père Saint-Dieu, qui sont aussi en connexion, mon bénémoine Père Saint-Dieu, et qui sont surtout aussi, et dans le besoin aussi, mon roi. Nous te remercions, bénémoine Père Dieu. Agis encore davantage. Nous te remettons ces temps et les moments, Père Saint-Dieu, entre tes mains encore davantage, mon bénémoine. Que tu nous assistes encore davantage, que tu puisses encore, Père Saint-Dieu, nous secourir, parce que nous avons besoin de cela. Mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous savons, bénémoine Père saint Dieu, que tu, tu le feras, mon Père Saint-Dieu, que tu agiras encore davantage, mon roi. Et que nos vies ne seront plus jamais pareilles, mon bénémoine, Père Saint-Dieu parce que nous soupirons après ce changement nous soupirons après cette main puissante mon bien-aimé Père saint Dieu qui doit prendre le contrôle de notre vie mon bien Père saint Dieu le contrôle de notre âme mon bien-aimé Père saint Dieu Seigneur agis encore davantage mon roi souviens-toi de tes enfants mon bien-aimé Père saint Dieu dans tous les domaines de leur vie Seigneur ce soir nous te remercions et nous rendons gloire à ton saint nom merci Père merci encore mon roi donne-nous encore cette soif mon bien-aimé Père saint Dieu de chercher encore ta face mon bien-aimé Père de sans Dieu Père saint Dieu tu as dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, Seigneur. C'est à cela que nous sommes appelés aujourd'hui encore à te chercher, toi, le Dieu très haut, parce que nous sommes un peuple qui t'appartient. Béni soit ton Saint-Nom, glorifie ton nom, de Père Saint-Dieu, et agis encore dans notre vie, Père. Car nous te demandons cette grâce, Père, pour la gloire et au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Merci pour tout, Père. Oh, Dans ta, ta grande si bonté encore, mon sauveur Merci au des nuits, mon bénéfice, Nous réponses. te remercions Merci tout cela, Gloire à toi, toi. Merci merci. Merci. Au des merci merci mon père Merci mon père Merci mon père Gloire à toi Oh gloire à toi Merci Merci pour tout merci, mon sauveur Merci beaucoup mon Dieu Gloire à toi, car nul n'est comme toi, ô Seigneur, je veux, je veux te louer et t'exalter, je veux te louer et t'adorer, Seigneur, sois gloire. J'étais loin de toi, tu m'as amené de tout.